Bon, je crois qu'on va, on va prendre le, le panda. Je crois qu'on va prendre le panda ici. C'est des persos qui sont très intéressants. Et euh, le panda, c'est quand même le plus agréable. C'est pas le plus fort sur la ligne. Je pense qu'Elise est clairement meilleure. Et le panda, c'est le plus drôle. Le, le panda, il peut vraiment faire des games infâmes. <rire> Problème. Mais il peut faire des games exceptionnelles aussi. dommage as bien parti sur euh, un truc cool au début <rire> On va prendre ça et ça je vous souhaite un bon combat Merci c'est Bob Sur votre ah. Équilibre naturel, euh... pas très bon ici. Rite, ça me permet de tenir un tour de plus, mais c'est pas très intéressant. En même temps, il n'y a pas le choix, donc ce sera rite de réincarnation. C'est dommage. Vraiment, on profite pas trop du panda, mais il suffit d'une fois. Hein. Enfin, non, il suffit pas d'une fois en vrai, mais. À moins d'avoir le réno au bon timing. Mais... Le problème, c'est que ça se réanime en 1. Bon, là, ça devrait être bon, je pense. Oui. Salut, Erosan Hello, hello Bienvenue à toi Je vous souhaite un bon combat. Ça nous permet de lui mettre 3 dégâts. Pas si mal. C'est oh. les bonnes cartes ces 4-1 En espérant avoir un pouvoir qui me donne des pièces Presque Presque, presque, presque Après la colère hein. Après J'aurais presque envie de geler euh, lui quand même Je sais pas si ça a du sens Le problème c'est qu'on gèle des trucs horribles derrière quoi. C'est pas trop Ça c'est bien Le reste est naze Ça c'est vraiment bien Ah je vais le geler les cas Merci Rosanne pour le soutien T'es le 18ème de la journée Merci à toi et bienvenue Bienvenue merci beaucoup Bon dans ce timing c'est pas mal euh, Il charge quand même là au terrain meilleur Aurait été pardon meilleur Mais c'est pas si mal Ras c'est bien. Ça marche avec pas mal de quêtes. Et pas mal de dégâts aux adversaires, c'est ce qu'il faut. Le gel est risqué. Ah, pas tant. Pas tant en vrai, parce qu'il y a plein de pouvoirs qui peuvent nous donner envie de hop aussi. Pas tant. Invoquer des serviteurs. Main courante. Présence diabolique, c'est pas une bonne quête. Livre de cuisson, c'est une très bonne quête. Par contre ça nous oblige à jouer des cris de guerre, ce qui est vraiment pas évident. Main courante ça se fait vite en vrai, sachant que là on va sûrement acheter ce release qui est plein le dos. Donc on a ripop, ripop, ripop, ripop, ripop, ripop, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. voilà bon, en 3 tours, 3 tours hein, c'est lent hein. 3 tours pour main courante. Le niveau de recussion me paraît mieux. Je dire, il faut acheter des cris de guerre. Ah, c'est pas si mal quand même. Ça, livre de cuisson fait gagner quand même, même si ça va pas là. Trésor en toc, troc en stock. Trésor, hein. on va manger lui. On va essayer d'avoir un cri de guerre avec. Déjà un. Bah vite hein! Ok. On a une très bonne tempo, donc ça c'est très agréable. On n'est pas obligé de rusher la quête, je pense qu'on peut essayer de la faire un peu naturellement, genre si on a des pièces qui traînent et qu'on peut acheter un cri de guerre on le fait, si on a un bon cri de guerre on l'achète. Voilà je prends la quête parce qu'il y a Mecha. sinon hein. c'est pas très fort. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Conviction. intéressant en termes de statistiques, c'est vraiment très fort. Et ça, en fait, soit on fait conviction et on a pouvoir, plus 2, plus 2. On up, plus 4, enfin, plus, 4 plus 4. Donc en fait, pour 2 mana, on a plus 6, plus 6. Donc c'est pas mal, plus 6, plus 6. Après, l'idée c'est quand même d'aller vers la quête. Et là, ici on nous propose un cri de guerre. Je pense que je vais prendre Pousse-toi de là pour la tempo. Le up. Ah, aux On est déjà à 2. Hein. On est déjà à 2 sur 6. On a beaucoup de tempo. On a une quête qui fait qu'on va toujours rester à. Surtout contre Macaron, ça peut être important de rester à 40. Et finalement, pas très haut en life à 40. Hein. Salut Derzal, j'ai une question. Dans le cas des serviteurs qui mangent les autres, notamment les démons, est-ce que ça réduit le nombre d'itérations des serviteurs Non. Vous vous vraiment bien. Ah, C'est pas mal, il avait un sacré board lui. C'est cool de rester haut en PV. Faut pas forcer avec cette quête. Ah, C'est juste que si on force, on va se faire taper. quoi. Et on n'a pas l'armure pour ça. En plus, on est dans, une... dans un lobby avec Beth et Mecha. Donc euh, la tempo elle, elle est plus forte. Épargne. Coupe hein. de guerre. J'aime bien épargne, je vais acheter revente. Je pense que je vais le faire maintenant, j'achète Bourbis je le revends, j'achète ça, j'achète ça, Écrit de guerre, de ça, jouer des je le revends, perdu, je roll, Acheter ça, on va virer quoi lui Là j'ai quoi, Bête et démon. Merlock. Ça. Je jette. bon embrouillement. Sur lui. Super. Hein. Il est magnifique ce tour. Hein. J'ai fait plein de biais pour le prochain tour. J'ai activé ma quête. J'ai rajouté un peu de tempo. Elle est pas incroyable. Mais j'en avais tellement déjà que ça reste quand même toujours un petit peu au-dessus de la range adverse. Je pense. Hein. Donc j'aime bien là. Le tour il est vraiment très intéressant. Ouais c'est un super tour, on a fait plein de pièces hein, franchement. 1, 2, 3, 4, 5 je crois, non 6 même Non pas 6, 4 pièces. 4. 4 pièces économisées. Pas mal déjà. 4 pièces à ce moment là, c'est presque... c'est presque... comment il s'appelle Le pirate là. Ah enfin, le matelot. Trag. On même up au prochain tour. En à 24, il euh, y aura peut-être un peu plus de choses. Déjà, il y aura le magnétisme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même tout ce qui est à base de magnétisme. Engin de guerre, ennuyau. On peut imaginer euh, à peine pour avoir du, du cycling de taverne. À voir, à voir. Oh, waouh. On trois souhaits. Hein. Bon, up. Voir. On a la quête sans, sans forcer On a de la tempo Je pense qu'on va quand même jouer mecha mais bon, Rien n'est bien donc autant prendre Massacreuse je pense Ok, donc là, je pense qu'on va acheter/revendre vu qu'on a livre de cuisson. Donc on achète. On a même le 4 gars en vrai. On vend. Une de on va. Virer lui, je crois. En vrai, on peut virer lui. Un serviteur de perdu, une pièce de gagné. Ça. Ça. Ça. Là pour la, la puissance Vous êtes sous la liste des invités. Ok Donc là maintenant on va vraiment essayer de Alors on va pas tout acheter revendre ça a pas de sens Et on va essayer de le faire sur tout ce qui fait des Tout ce qui nous fait perdre un mana C'est ok genre Bourbissa Genre euh, Les chats Genre les élèves bleus Donc là c'est quand même intéressant Ça on va pas jouer autour. Je pense que l'idée c'est d'avoir un maximum de mecha. Et voilà, il va falloir tenir et pour le coup ça c'est une carte qui est intéressante pour tenir. Ah j'aime vraiment bien cette gamme, elle est... Techniquement elle est hyper propre je trouve. Merci Joe Joberti pour le Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton soutien et de ta générosité, merci infiniment. Ok ok, ça passe, ça met pas mal de dégâts grâce à la 4-8. Ouais l'élemme de rôle évidemment. LM de rôle c'est une carte qui va être intéressante. Tout à fait. Bon sur votre Je découvre un élème. L'acteur. Découvre un LM. Je sais pas si ça a du sens. Ah, dans l'absolu ça peut donner le, le fameux 5-4. Super, on va le prendre. Vire ce garçon. On va le jouer vers lui on commence à prendre ça on peut on achète ça on achète ça Quand on joue ça on a le rôle à zéro ça c'est gratuit enfin, pas gratuit mais on va virer une bête Chose qui nous intéresse. Euh, là, je veux le garder pour le tripler potentiellement. Je virer le murloc, on s'en fout. vers ça. vers ça. Je ça. Je revends. Est-ce qu'on veut bloquer ça Je crois pas bon, Je crois pas c'est pas mal là Ça c'est une carte Voilà, On a déjà un, un mecha Petit à petit on va se, se En fait je voulais mettre une merde devant Mais pas Massacreuse Parce que j'ai envie que ma... Si jamais je gagne le combat Et que la Massacreuse elle reste en vie bah, Je vais lui rentrer X dégâts Plus 5 fait beaucoup merci Zetsu pour le prime merci beaucoup merci pour le soutien je préfère avec livre de cuisson jouer mecha plutôt qu'élémentaire euh... comment ça élémentaire je veux dire Nomi ah, Nomi c'est à 25 donc euh, si j'ai Nomi euh, je peux envisager ouais, jouer Nomi mais je pense que mecha c'est meilleur ouais. mecha t'auras que des boucliers divins sera meilleur leader peut être envisagé également affutage c'est plutôt pas mal une stratégie d'achat de revente je pense que ça ça s'achète On va virer lui On roule. On goûte On vire On va greffer encore Ou alors on le joue en vanilla on peut, En fait on peut le mettre en vanilla Dans le sens où... Euh, Si on a engin ou menace, ça nous fait deux boubous divins. Ah ouais mais non on peut pas parce qu'on veut jouer leader ici. Non je pense que c'est ok de faire ça. Non c'est ok en termes de pièces, ça se met bien. Je vais sûrement booster l'hydre mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Lydre c'est une carte que je garde dans ma compo. Je pense que lui c'est sûr que je le garde. Je vais faire ça pas forcément je vais mettre une merde devant genre ça first en 2 ça merci Utah 276 je suis devenu accro à snap bah le jeu est cool hein. merci beaucoup pour ton soutien c'est hyper gentil merci de ta générosité de ton aide et sache que vraiment ça m'aide énormément chaque abonnement me permet de continuer encore plusieurs mois mon travail donc merci à toi et merci à 6L20C pour le prime merci beaucoup Pensez à vous abonner si vous n'avez pas utilisé votre Prime. C'est vrai. Merci. Non, je vire pas Massacreuse parce que finalement il n'y a pas grand chose qui est spécialement meilleur qu'elle pour le moment et elle donne un, elle donne son petit plus suite à la fin donc c'est très ok pour le moment. Vos ont vraiment tout donné. Et gloire. Le leader d'agonie invoque un serviteur. Naze. Hein. Là, je pensais. Je vais rester dans cette taverne, il a pas besoin de up, c'est trop risqué même de up. Bon, est naze. On de le rôle. On peut prendre une leader si jamais on la duplique. pas totalement choquant. On va jouer ça On va le vendre On va acheter ça et le garder en main Pareil pour tripler ce gros, cette grosse carte On va jouer notre hydre Par contre je pense que je vais faire ça first Ça à la fin et ensuite les hydres Ok Là typiquement bah Lui il est 18-17 ah, Remarquez 18-17 est-ce que c'est pas meilleur que ça Ah je sais pas j'aime bien ça en vrai hein. bah, Franchement non je vais, je vais garder ça Et elle met 5 si elle reste en vie. Alors je vais rester comme ça. Bon l'idée c'est quand même de choper des, des mechas, des deflectos, des toutous. Je pense que robot toutou est une carte, là on a quand même, euh, on est en plus 14, plus 14. Robot toutou commence à être intéressant. On joue les LM bleus, on joue tout ce qui fait de pièces. Franchement on a une, ce qu'on appelle une range, un éventail de cartes ici qu'on joue qui est stratosphérique. C'est pour ça que je joue pas dans la taverne 5. Parce que dans la taverne 5 je vais me faire polluer par plein de choses qui ne m'intéressent pas. Ah, dommage. On est devant. C'est dommage, mais il a pas assez de stats. Merci, le semi-croustillant. Salut, Fichou. Je me suis abonné l'autre jour hors stream. Après des mois à regarder tes vidéos, merci pour ta, ta pédagogie et ton humour. Eh bien, merci à toi. Merci pour ton soutien et merci pour l'abonnement. Pour bon, le coup, merci beaucoup. C'est rare de s'abonner hors stream. Mais merci, c'est super gentil. Merci à toi. Ok, ça passe. Il y a une quête qui est vraiment relou, donc c'est bien de le buter tout de suite lui, enfin de lui mettre des dégâts du moins Faudrait rester à 6 joueurs comme ça il a une chance de mourir, c'est un adversaire qui peut me faire peur plus tard J Échange spirituel, j'échange des caractéristiques avec un autre gars très fort On va virer lui Ah j'ai pas les pièces pour ça. Eh hey, il y a lui. Est-ce qu'on fait ça là-dessus Ou alors on dit qu'il y a mieux. Bah lui on en comme ça. Je pense qu'il y a mieux. Alors, pas mieux en vrai, mais je pense qu'on le fait là-dessus. Bah, déjà on achète ça d'abord. Ah, oh waouh. Il y a un play avec ça, non Ah ouais mais si on va faire ça. Ah ça revient au même en fait mais c'est pas mal. Comme bon, ça si je veux le vendre à un moment donné je pourrais. Lui il est énorme. Je vais le greffer. Je vais jouer lui juste juste comme ça je pense. Je peux acheter ça. Dans ma vie, on va la faire je crois. On peut encore vir... Là on peut virer Massacre je pense qu'il y a moyen Ok, on va faire ça Bon on va pas chercher la carte, on a pas le temps <rire> Le truc c'est que si on va la chercher On risque d'aller de... vite Et de faire une connerie Bon, lui il est pas battable On le sait, et il nous tue pas c'est l'avantage d'avoir euh, joué Mega safe toute la partie. On le battra jamais, je crois. Il a, tout, il a trop de scaling, c'est débile. Ah, ça commence à être intéressant. Il faut qu'il qu tombe contre Murloc. Franchement, lui, il peut sauter. S'il hein. tombe contre Murloc, il saute. Hein. Dévoration. Oh, ça peut être pas mal, en vrai. On va chercher une carte. Là, ça creuse. Oh, ça aurait été rigolo. Euh... On va roll. On va prendre ça et on va le manger. Tu rolls d'abord. Vers ça. Et ça. Ça. Ça. Roll. Oh, ça me plaît. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Oh, C'est propre, hein? Ah, j'aime bien ce qui se passe. Après, il faut juste trouver un placement. Euh... Bon, là, je pense qu'on peut commencer à mettre lui first. J'aime l'idée, j'aime l'idée. Vous savez la Toxie, Murloc Là-dessus Ah, c'est gros quand même. Hein. Non Ouais, c'est jouable, hein, mais c'est quand même gros, je trouve. Là, c'est bien, les Déflecto. Je pense que ça, ça peut commencer à virer maintenant. On a de moins en moins de place et c'est pas si fort que ça. Donc ça, ça peut virer. Ça me paraît ok faudrait des menaces répliquantes. il faudrait euh, je pense que menace est mieux menace c'est tout ce qui greffe quoi de manière générale ouais mais les lm je l'aurai plus tard soit je l'aurai plus tard soit il mourra plus tard mais peut-être qu'il peut mourir hein, contre murloc vraiment je pense qu'il peut mourir merci cachos merci pour le soutien c'est gentil merci beaucoup Ah on peut perdre là, dommage on a mal attaqué Après on est haut en... en pv Ouais le board il est, bah j'ai le... le deuxième meilleur board je pense du lobby Ma tâche c'est que je reste haut en pv Ouais il est mort, hein. il est mort contre Murloc, c'est standard C'est assez standard On achète Ah, lui. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gars. Ah. Pas mal. J'achète le rôle a plus de sens. J'achète ça. On tire lui. Fais ça, ça, ça. Là, on peut faire ça. Après, il faut trouver un placement, mais. L'idée, c'est de faire quoi Ça qui casse un boubou. Ça en truc. Ça là. De toute façon, ça, ça va mourir. Ou alors on met vraiment E si jamais il y a, y a plein de taunts et ensuite E il passe. J'aime bien l'idée. Hein. Ouais il a shooté mais c'est ce que je vous disais. Hein. C'est pas parce que... En fait il a énormément de stats contre nous parce qu'on joue Mecha. Mais en vrai contre un Murloc il peut juste pas gagner quoi. Le problème c'est qu'il a une 6-3, il a 19-10... En fait il a des cartes qui n'accomplissent rien dans le combat. Et sa créature 46-207 elle meurt contre un 4-4 Toxie. C'est juste fait éventrer par... La compo elle est belle mais... Le... C'est le problème de Murloc. En vrai c'est... C'est très frustrant parce que le gars il fait une super compo Elle est magnifique Et juste il peut pas gagner contre Murloc quoi. Ok Bon on est un peu derrière mais on va pas mourir C'est une bonne nouvelle Merci Blob Merci Blob du 57. Ah zut, moi je meurs pas. Merci pour le prime. Qu'est-ce qu'il fait gnoc gnoc Un canard qui marche à l'envers. N'yok gnoc. Coin coin à l'envers, N'yok n'yok. Il rend. <rire> C'est vraiment il en vrai. Là je ris pas, mais en vrai à l'intérieur je suis. Je pourrais mourir de rire en vrai. C'est ça. Hein. Ah il a mais. Merci d'exister. Ça je prends. Ça je viens. Fenne-le. <rire> ah non, on vient de s'abonner. Tu <rire> es tellement méchant, vous. Fenne-le. Ça on prend. On prend ça d'abord. Ça. Ça. Ça là, ça, ça, ça là, ça, ok on est bien, on est bien, Alors, en vrai la vanne elle est existante quoi, enfin, genre Laurent Roquet aurait pas mieux, aurait pas mieux fait je pense, <rire> Merci Okachos, meilleur streamer sincèrement, je te suis depuis le début sur Hearthstone, depuis 9 ans, 8-9 ans, même si j'y joue plus depuis 2 ans, quand j'ai commencé à jouer sur Marvel Snap, la première personne dont je suis allé suivre les games et les decks sur Youtube, euh, c'est toi, la même pour Twitch, référence en matière de game et de decks. merci Fichou, et ben merci à toi, c'est super gentil, merci de ton soutien. de avant la grosse ouais je sais pas, non je crois pas en vrai vu que je la mets euh, un peu retardée. je crois pas, merci Thomas H.S merci pour le soutien, c'est super gentil merci infiniment, bon, là on va jouer la finale et vous voyez on fait finale avec notre livre de cuisson ah zut bah pas finale, hein. j'ai menti un sacré menteur ça, ça peut être cool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 Bon, Tenez, voilà euh, on va faire Palpatine. Hein. Je pense. Pour le coup, je pense que Palpatine est très ok. Je pense qu'il y a sûrement euh, des, des, des... mounted, des conneries. En termes de placement, je suis pas choqué de faire cela. Ah, J'ai bien aimé cette partie, elle était intéressante. Une belle game de panda, pour le coup. Tout en tempo. On a eu énormément de tempo. D'ailleurs, on est resté à 40 longtemps. Euh... Et puis à la fin, on fait une jolie compo. Alors certes, notre compo, elle perd contre Murloc, mais toutes les compos du jeu perdent contre Murloc. Mais clairement, s'il n'y avait pas eu Murloc dans ce lobby, on aurait sûrement gagné le lobby. Mais je pense que malheureusement, bah, les Murlocs, ça fait toujours top 1, top 2. À part si ça meurt très tôt. Voilà. C'est souvent le truc, c'est que soit Murloc vous les tuez très tôt. Mais nous, on n'a pas croisé des Murlocs en early game. Donc on n'a pas pu les briser en fait. Oh, attendez, il a pas un board si fort. Hein non, on va gagner contre ce gars. Vamos. Attends, c'est une bonne nouvelle si on gagne contre ce gars. Parce que l'autre. Oh, c'est une super nouvelle là. Par contre, ça va dépendre de ça. Oh, un petit Alakir. Oh, un petit Alakir. Est-ce qu'on le tue Oh non. Attends, il a des ripops là-dessous Il a quoi Oh non Merde Merde Merde. Ah zut, fucking zut. Mais fucking zut, sérieux. Il y avait un top 1 à faire. Franchement, l'autre, on le battait là. On a, la... on a une quête qui était forte. On avait scalé. En fait, c'est frustrant parce qu'on avait tellement bien joué. Je dis on, vous voyez, parce que je vous inclus dans ma game. Alors que vous, vous êtes nuls. Mais, <rire> mais on... j'avais tellement bien joué. Franchement, sans déconner, je fais une game super belle. Plein de maîtrise. Ah, c'est tellement frustrant. Ah là là, dur. Là, c'est des moments qui sont durs dans la vie d'un homme. Hein. Ah là là. Cruauté, cruauté. Mais qui es-tu, cruauté